Salut, aujourd'hui on va voir comment organiser son projet PHP. Donc euh, je vais lancer mon serveur euh, Apache. Je vais créer mon projet. Euh, je l'appelle exemple. Je vais le mettre dans l'arborescence de Swim Et on va reprendre en fait l'arborescence qu'on avait dans la vidéo que j'ai fait euh, de Framework Front qui contient un dossier image, un dossier css, un dossier js, un dossier assets et un fichier .html qui désormais va être en index.php en voilà euh, dans lequel pour l'instant on va pas faire de php, on va se concentrer sur du html dans un premier temps et je vais m'assurer dans un premier temps également euh, voir si mon projet fonctionne bien. Alors, hop. Exemple, il fonctionne pas. Exemple, toujours pas. Hop. Ok. Euh, je vais mettre Bootstrap pour la mise en page. Donc j'aurai besoin de jQuery. Voilà. Et je vais avoir besoin de mon strap. Donc je vais, pareil, le télécharger. Je le mets dans mon projet. Ça, je mets plus un, j'enlève les doublons de dossier je le renomme, et on n'est pas trop mal, voilà, je vérifie, ok, on va mettre tout ça en place, Ok. Alors, je vérifie. Donc, la police a changé, c'est bon signe. Bon. Il n'y a pas d'erreur d'injection, c'est bon. D'inclusion, pardon. Alors, je vais prendre un menu euh, euh, fait pour bootstrap. Hein. Je ne vais pas m'embêter à en faire un. Je vais simplement copier ce code-là. Je vais simplifier le menu également. Je veux pas de menu à droite, ni de barre de recherche, et je veux pas de menu déroulant. Voilà, je veux juste deux pages, une à propos et une contact. C'est un exemple. Euh, voilà, super. Je vais mettre l'OREM sur le côté. Je vais mettre un jungle tronc sur la page d'accueil. Et je vais le mettre sur... 12 colonnes, ça ira très bien. Ok. Donc, une fois qu'on est setup, entre guillemets, euh, on va avoir l'intérêt de PHP. Euh, dans tout ça, euh, vous allez voir que PHP il va nous permettre de localiser le code. On va pouvoir injecter le header dans toutes nos pages qu'on désire, dans, à propos, dans contact, etc. Euh, ça va aussi nous permettre de organiser tous les helpers qu'on va pouvoir utiliser comme informateurs euh, de dates, on va voir. Euh, donc tout ça on va le voir, euh, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo, à tout de suite.